Salut On se retrouve pour un nouvel épisode. On est sur Railway Empire. Euh, on avait un réseau qui marche bien. Il nous manque encore un poil de population et deux villes. Mais ça, ça va être relativement facile. Et on devrait s'en sortir. Alors, lui, il voudrait une liaison rapide. Je pense qu'on va pas la faire. C'est Carlson City où on a des soucis... Je me rends compte que le son du jeu est un peu trop fort quand je rentre dans les villes. J'ai baissé. Euh, alors, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on leur apporte Du sucre, du lait, du fromage. Ferme, céréalier. Je ne vais pas l'utiliser, celle-là. Gold Beach, ça monte. C'est bien. Je crois qu'il leur manque aussi de la viande. Alors, on est très léger en viande. Et il leur manque du blé c'est deux choses relativement faciles à ajouter. vis Ah, une section qui va pas, ouais. Hop, sens des voix. Et ensuite, Edmanour euh, Carlson City, j'en veux deux. Euh, concernant l'alimentation, la, la, la, le fait qu'on amène de la viande, je me demande... On produit 31. On demande 16. Donc c'est un vrai problème d'approvisionnement depuis l'élevage. Je me dis que... On a 150 stocks dans l'élevage. C'est vraiment un problème du nombre de trains. Sachant que là j'en ai déjà 3 et ça occupe un peu déjà tout. Donc on va refaire une gare. Ah, est-ce que je peux la mettre de l'autre côté tout en utilisant le... Non. Euh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ils en ont déjà 3 chacun. Peut-être que sur cette ligne-là, on peut en rajouter un. Je sais pas trop comment je vais me dépatouiller. Je peux pas augmenter la taille de l'entrepôt. C'est quand même bien pratique de tout faire passer par un entrepôt. Le truc, c'est qu'après... J'ai plus suffisamment de trains pour tout prendre. Euh, toc, toc, toc. J'irais bien chercher coût de transport des marchandises. Là, on a pas mal de monde, c'est bien rentable aussi. On va en rajouter un. Sachant qu'ici, on ne sature pas encore. 0%! Ah! Il n'y a pas un autre point qui produit du bœuf à proximité. C'est pas grave parce qu'il produit tellement beaucoup que je devrais pouvoir arriver à tout faire fluctuer. Alors, je sais pas trop comment je peux faire ça, sachant que eux, il faut absolument qu'ils débouchent sur le même entrepôt. En revanche, ce que je pourrais dire, c'est tous ceux qui approvisionnent. Alors, j'y pack Tous ceux qui approvisionnent, vous venez vous mettre sur le même. Puisque, a priori, c'est pas trop peu. Non, j'ai besoin de le garder quand même. C'est pas trop peu qui ont des soucis. 58, 0. Et du coup, j'ai 3 voix et je peux dire à l'un des deux je sais pas qui euh il tourne 99% pour l'instant ah alors ce qu'on pourrait faire c'est je l'ai 196 83 ok 83 c'est encore raisonnable je on va attendre que le trace je demande à eux de partager cette voie là et cette voie là avec un zigzag. Je suis en train de me dire que ça va pas suffire. On va devoir virer ça. On va les faire les plus proches possible et ou alors je fais un grand entrepôt poste d'aiguillage carrément. On va tenter le coup. Euh, donc les gens sur cette ligne. On verra si ça marche mieux. J'espère un peu mieux. Oups, non, pas cloné, je vais les supprimer. L'une de vos villes reliées a atteint une taille décente. Ah, bah j'ai réussi finalement. Bon, pour l'expérience le, scientifique, je vais quand même faire un truc que je ne fais jamais. Ah, le truc c'est que j'ai du stock. Ah, j'ai juste du stock de maïs. On va dire que c'est, ça ne vaut pas la peine de le conserver. Hop. On va juste attendre qu'il se décharge. Pas perdre le déplacement hop l'entrepôt du coup il y a encore une voix qui est utilisée ouais par cœur ferme entrepôt hop. ensuite je vire l'entrepôt je vire liaison quand même ce modo j'ai coupé un peu loin pour lui. Bon, ce pas grave. Euh, toc, toc. Je refais un grand entrepôt avec poste d'éguillage. Si j'arrive à le placer, en fait. Il n'a pas l'air de vouloir se laisser placer. Là, le souci, c'est qu'il touche. Ah, je crois que j'ai vu, j'ai vu le souci. Je vois le souci. Le souci, c'est qu'il y a trop de dénivelé ici. Ça lui plaît pas. Mmh. <rire> j'ai peut-être fait une bêtise. Euh, donc en fait. J'arrive pas à glisser un entrepôt avec un poste d'aiguillage. Lui non plus. Je sais pas trop trop comment je vais me dépatouiller maintenant. Donc ce que je pourrais faire, c'est faire une gare. Regarde maintenant. Une gare. Pas avec post, sauf que ça veut pas. Alors ce que je pourrais faire, c'est une guerre pour ça, une grande guerre, rien que pour le bœuf. Voilà. Je pourrais même faire deux guerres séparées. Euh Une spéciale pour son Francisco, une spéciale pour l'autre, mais on va pas se casser la tête à ce point. On va mettre une grande gare et ensuite on va mettre un grand entrepôt pour le reste. Puis voilà, le plus loin possible. Hop. Du coup, l'entrepôt, on va l'alimenter. On va rester sur de l'alimentation sur deux lignes. Puis voilà. Deux, quatre. On va remettre les signaux. On va... Allez piocher là et du coup au d'élevage je peux faire un truc un peu magique alors je sais pas ça va pas m'aller le train parce que j'ai pas le le pont parce que je vais pas pouvoir mettre de comment ça s'appelle de changement de ligne ah mince je l'ai pas construit comme je voulais donc on va se mettre sur les deux lignes qui te débouche, comme ça, là on va faire une section de voie en commun, euh... ouais parce que si je fais pas de section de voie en commun, de toute façon je pourrais en faire circuler que deux. Pas vraiment ce qui m'intéresse. <coughs> ok, et l'autre il va avoir accès aux deux autres. Euh, comment on va faire ça Déjà un sens de voix. Est-ce que je peux faire un croisement Là, non. Ah. Euh, bah pour l'instant, on va le laisser sur une seule. pose un sens sur cette petite section là, on impose un sens. Euh, on va mettre des trucs comme ça par exemple. Hop, un sens sur cette petite section là. Euh, et roule. Ah, mais ben non, pas tout à fait. Ah, je suis en train de me rendre compte Qu'il faut aussi que je connecte ce bout là <rire> euh, Comment on va faire ça Je pourrais faire sauter Cette ligne là et cette ligne là pour l'instant pourcentage d'utilisation Il y a une voix qui est même utilisée à zéro J'aimerais bien les mettre là Est-ce que c'est une voie qui est très utilisée Pas terriblement Ici on recommence Alors attendez tchac, tchac, tchac. On va tout refaire Donc je voudrais me brancher ici Sans pont que possible En longeant l'autre Même chose Et le troisième Je suis peut-être pas obligé de faire deux voies d'ailleurs Je sais pas comment on entend un truc comme ça. Hop, hop, hop. Mauvais, mauvais point d'accroche. On s'accroche ici. Ok. Ensuite. Ici on a du sens unique Ici en refaisant la voie J'ai cassé un sens unique C'est pas grave Hop. Pourquoi il veut pas mettre Des intersections Au fur à mesure Je ne sais pas Hop. Ok. Ensuite De ce côté là la voie est découpée et ensuite cette voie à double sens, si ça se trouve j'ai pas besoin de faire autre chose euh... il faut que je raccroche encore lui alors c'est l'autre ah. lui Là-bas, je ne sais pas comment il était connecté. Ah ben, bah, il n'était pas connecté du tout. Je vois. Alors, je sais ce que je vais faire. On va dire que d'ici, on va se raccorder là-bas. des voies qui ne sont pas encore utilisées ici on va se raccorder ici on va pas mettre le point entre les deux voilà Euh... Ok. Là, j'ai fait deux voies d'arrivée. Donc, on redécoupe... Je pense qu'on est bon sur la connexion, donc on va refaire les trains par étapes en commençant par dire ce qui amène. transporte dans les villes donc ça j'en voudrais un paquet et il y a ceux qui vont transporter dans l'autre ville là ça c'est pareil j'espère juste qu'ils ont la bonne euh, ligne et puis quand ça s'est déchiré sur les conflits de l'esclavage ça va finir en guerre ça et de ce côté-là, j'ai que deux lignes. Enfin, j'ai deux lignes. Alors, je suis pas persuadé que les faire rouler euh, chacun de leur côté, ce serait la meilleure option. Je serais plutôt partant pour dire chacun débouche où il veut. avec des signaux on impose un sens euh, voilà ah marche fait deux fois du même sens voilà donc, niveau signaux, c'est bon. Euh, on va faire des trains qui vont faire Wood San Francisco. Ça, j'en voudrais un paquet. Ah, j'aurais dû modifier tout de suite. À Wood Élevage, vous prenez la voie 1, très bien. Et j'ai les deux à régler. Et à San Francisco, vous prenez cette voie-là, pourquoi pas. Aux d'élevage, San Francisco. Ah, j'ai réglé le 2. j'ai pas réglé le 1. Niveau voie. ou d'élevage, vous restez voie 1. Et à San Francisco, vous prenez la voie 3. Hop, nouveau train. Aux d'élevage, San Francisco. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai copié. Alors, vous prenez la voie 2 et la voie 3. Et j'en veux deux comme ça au moins. Aucune marchandise. Ah, j'ai oublié de dire ce qu'on stockait. On stocke du maïs, on stocke du lait et du sucre. On stocke autant que possible et roule ma poule. Il me manque les trains sur cette voie-là. Donc deux. Et je pense que... Attends, ici c'est bon. Enfin, mais ils transportent rien pour l'instant, c'est pour ça qu'ils sont pas rentables. Parce que l'entrepôt était vide au délevage sacramento, locomotive, euh, eux ils ont une seule voie d'arrêt, une seule voie de départ, donc on va juste ops, en mettre 4 comme c'était avant. Pour l'instant l'entrepôt ils sont pas bien contents parce qu'ils n'ont pas de marchandises. Ah voilà du maïs, du maïs qui arrive. Ok. Euh, je pense que j'aurais plus besoin d'y retoucher jusqu'à la fin de la partie. Le, le flux de marchandises le plus important, c'est les bœufs, qui sont très demandés à San Francisco et à Sacramento pour faire de la viande, qui alimente un peu tout le monde. Euh, le, donc les trois autres, ça me paraît cohérent de les mettre ensemble. <rire> J'ai mis combien de monde sur cette ligne 4. Et pour l'instant, ils sont tous très rentables. Sauf le dernier qui n'a pas encore fait un trajet complet. Là, j'en ai mis 4 aussi. On ne sait pas s'ils sont rentables ou pas. Et il me manque des tours d'assemblage. On va en mettre une ici. Une là. Euh, je pense que c'est bon. J'ai 15 millions. J'ai pas grand chose à acheter. <rire> je pourrais acheter des sociétés pour gagner encore plus, mais moi bon à quoi faire. Ah, on peut faire un bâtiment ici. Euh... On fait déjà des robes là-bas. On pourrait faire des fromages tout simplement. On est alimenté en lait. Ou alors je demande à San Diego de faire du fromage. Non, on va mettre la fromagerie à Los Angeles. Et dans l'enlevage ils se jettent sur une voie double ouais donc on va doubler leur intersection à eux leur section de voie propre mettre des signaux Hop, je vais pas le détruire je vais juste en mettre un autre je juste le mettre dans un sens unique euh, c'est bon et on va augmenter pas mal le nombre de trains le truc c'est qu'ils débouchent probablement sur la même voie bon, ça a pas l'air gênant pour l'instant euh, ok Los Angeles ils ont passé le cap ville qu'il faut que je fasse grandir maintenant c'est Kingman qui a besoin de fruits, de légumes de fromage ils ont besoin de lait par contre on peut aller tirer leur lait là bas est ce que ici c'est un entrepôt je crois pas il circule plein on dirait est ce qu'il manque de bœuf ou de coton Euh, maïs, il circule pas plein. On va demander, non c'est pas la bonne ligne, Sur la ligne de maïs. On va leur demander de ne pas quitter le maïs. J'ai mis dans pas beaucoup de monde, de façon à ce que la voie soit pas trop chargée et que je puisse faire venir du lait. Voilà, ça crée un beau pont. C'est pas très grave. Ensuite, vous partagez la voie sur la ligne d'arrivée. Nouveau train, Norris Ranch, Kingman. Roule. Euh, Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut en bière Pour l'instant, ça va. Il leur faudrait du sucre, euh, des, des fruits, des légumes, du sucre. Fruits et légumes, c'est un peu loin. Mais sur le principe, je peux. Alors. Je ne m'intéresse pas trop. Sur le principe, je peux tirer depuis là. Ah, ou tirer depuis là, tout simplement. Comment je fais ça, moi euh, Et l'autre que j'ai à faire grandir... Gold Beach. Gold Beach, ça monte. Ils ont pas de fruits et légumes non plus. Ils ont pas de planche. Ça, c'est facile à connecter. C'est pas loin, en tout cas. <coughs> facile, ça reste à confirmer. Utilisation des voies. 110% oh ouais. Euh... ouais on va pas surcharger la garde sahta pour l'instant Waouh, on a tellement de monde là on manque de sucre on va augmenter un peu l'alimentation en sucre Pour augmenter le lait aussi d'ailleurs. Il n'y a pas grand monde qui circule sur la voie simple. Hop. Trafic perturbé. Qu'est-ce que j'ai fait encore sans locomotive en service. Ah, c'est la première fois. <rire> Est-ce qu'il circule plein Je suis pas certain. Je sais pas si l'entrepôt est assez alimenté pour ça. Et lait, les... ouais, c'est vrai que vu la distance, on doit pas avoir suffisamment de flux. On va virer ce petit signal. lui il est pas sur la bonne voit. est ce que ça va le réinitialiser ou est-ce qu'il va continuer non donc on va le supprimer Hop. et on va en refaire un non, non, non, là oh. un. et on va en mettre trois tout de suite c'est pas forcément très malin de les mettre à la suite mais j'ai un peu la flemme d'attendre pour pouvoir les mettre après ils ont chacun leur ligne, au moins. Ça, c'est pas mal. Ah, lui, il circule pas plein du tout. J'en ai mis deux, c'est ça. Bon, allez, on achète. J'en ai mis trois. Ah. Malgré l'usine de fromage, il sature en lait. Bon, tant mieux, c'est dire qui pourra amener du fromage un peu partout. Euh... Donc, c'est Kingman sur lequel j'ai le plus de demandes. Insatisfaite pour l'instant. Là, on est bon pour l'instant. Ce serait pas mal que j'arrive à les connecter à cet entrepôt-là. Sachant qu'ils y sont déjà à 104, 130, 33. Wow. C'est chargé quand même. Donc, ici, ils transportent déjà. Tant de bière que possible, hop, c'est cliqué sur un signal, c'était pas voulu. De la viande, il y en a un qui transporte du blé, donc Body Kingman, on va en mettre un de plus. Ah, j'ai une voix qui utilisait à zéro. J'ai pas beaucoup regardé dans cette partie. Non, ça m'intéresse pas. Elle est moins bonne que lui. Plus expérimentée aussi. Euh, toc. Ah, je vais prendre l'alimentaire. Bon, je prendrai plus tard. Euh, ce que je tenterais bien de faire, c'est de raccorder ça et ça. Bon, ça va être dur, hein. Surtout qu'il faut qu'il puisse arriver sur les deux lignes, ça va être vraiment dur. Ou alors sinon on va piquer ces deux là. Et on passe euh, au dessus ici, on va se raccorder là par exemple. Ça m'a l'air pas mal. Plus facile. On va voir si c'est pas trop dur à faire. Euh, alors, je pourrais même mettre une hangar. On va rester sur... Euh, chacun a sa voie de sortie. Agrandir la gare. Agrandir la gare. De ce côté-là. Construire voie. J'ai commencé quelque part, ok. Hop. Hop. Ensuite, euh, c'est pareil de ce côté-là, il faut que je me raccorde différemment. Tour d'assemblage, tour d'assemblage. Là. Là. le suivant on pourrait le faire arriver là sinon sachant que c'est déjà un peu chargé je sais pas quels sont les volets lignes les plus chargées 14 à 14 on va se mettre sur celle là alors ok ça prendrait un grand tunnel. Si on peut l'éviter, je préfère. Et là, il faut un peu de pont. C'est normal. Ok, je suis satisfait de cette ligne là. On va tout de suite la faire double. Pour chaque province, Los Angeles, on dirait qu'ils sont assez proches pour pas avoir que j'ai besoin d'oublier la voie. Euh, et ensuite, il suffit. Ah, il suffit, sauf que je suis pas sûr de pouvoir passer par là. Si ça passe, en zigzagant un poil. Hop. Et. Ensuite les signaux, très important, on circule dans ce sens-là, on circule dans ce sens-là, on ajoute des signaux tout le long de la voie, ici on n'est pas prioritaire, on cède le passage, je peux pas mettre pareil. On s'arrête là également. Ok. On est bon. Ensuite, un train. Je suis à ferme. Kingman. Hop. Et un autre. Stark Province. Kingman. Je vais attendre un peu et après je les doublerai. Pourquoi Star province Los Angeles, il est parti par là. Et il a pas utilisé... Je pense qu'il fait des bêtises. On va le remettre. Ça nous évitera des soucis. Ouais, c'est ça. Mauvais état. Ah on va faire un bâtiment de maintenance. C'est vrai que j'ai pas mis de bâtiment de maintenance systématiquement. Non, il était déjà dans les villes où j'ai mis une deuxième gare. Eux, ils ont leurs légumes, c'est vrai. Ça doit aider. Ils ont pas d'alcool, ils ont pas de planches. Ce serait pas mal d'arriver à les connecter en planche à Sachta, à Chasta. Chasta, oui, c'est ça. J'ai dû le prononcer mal toute la vidéo, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Ah, on a des soucis d'approvisionnement en blé. Faut dire, j'ai toujours un seul type sur la ligne. C'est plus très cohérent avec la taille de la ville. Hop, voilà, on va doubler une bonne section. Sans trop se casser la tête. Je pense que juste deux trains, ça fera la fête. Là, lui, il arrive dans le bon sens ou pas dans le bon sens Il arrive dans le bon sens. Pas de mauvais état. Et eh bien on va faire des bâtiments maintenant, c'est gratuit. J'en fais plein un peu partout, puis voilà. Ok, on est pas mal. J'ai une liaison San Francisco Gold Beach. Donc théoriquement il pourrait transporter du fromage. Euh, ils ne le font pas probablement parce que toute la demande en fromage. est utilisé. Alors maintenant que j'ai plus de monde sur la ligne de lait, j'ai plus de fromage qui arrive. Ça c'est bien. Et que j'ai découpé euh, cette partie-là. Plein de lait. En attente, en attente. Ah, ils peuvent se garer l'un là. <rire> l'un là et l'un là. C'est pas mal, comme ils sont tout petits. Sauf qu'il y en a un autre qui squatte leur ligne. Oh là oh, lolo lolo. lolo, lolo la big bêtise, je les ai mis sur la même ligne. sur la même ligne de sortie pas très bon ça donc du coup j'étais à 156 alors que celle là elle est vraiment pas chargée ce sera mieux comme ça déjà alors matériaux fonctionnels manquant. en effet j'ai oublié je dois pas en avoir mis là non plus d'ailleurs alors Kingman, ils sont alimentés suffisamment en lait et en fruits et en sucre et du coup la ville grandit. En blé c'est léger. Est-ce que le train de blé va arriver d'ici peu J'ai pas l'impression. On va en mettre un de plus. Enfin, il est en train d'arriver mais c'est quand même un peu léger. Matériaux fonctionnel manquant, je m'en doutais. On va en mettre une deuxième tour ici. Ils auront plus d'excuses pour râler. J'ai 19 millions, je pourrais racheter toutes les entreprises un peu partout. Oh, d'ailleurs, il est bien achalandé. Et il y a le fabricant tissu pour l'instant ça suit on pourrait monter encore la cadence je pense que dans l'entrepôt on a ce qu'il faut c'est vraiment un souci sur cette ligne là qui est déjà très chargée euh, on peut tenter d'en mettre un plus je sais pas si ça sera utile ou pas. Bref. En tout cas, ça roule. Gold Beach, ça ne monte plus. Fromage, alcool, ils sont pas alimentés. Planche non plus. Pas de mauvais état. Où ça Ayuma. En fait un bâtiment de maintenance. Ayuma. Ils font des planches. Est-ce que leurs planches sont acheminées? Ouais. Par lui. Luma Los Angeles. Priorité sur les planches, c'est très bien. Ici, ça grandit. On va leur mettre un musée pour augmenter la satisfaction ça va être d'autant plus facile à les fermenter. Gold Beach, ils ont. Vraiment Ah je savais pas qu'il y avait un entrepôt d'extraction d'or à Gold Beach. Ce qui fait que vers San Francisco on transporte de l'or. Ah. ah on a piqué tout ce qu'on pouvait à l'entrepôt. <rire> Eh bien, eh bien, eh bien, est-ce qu'on a besoin de maïs C'est au début, 10, un peu. 12, non pas trop. Euh, est-ce qu'on a besoin de sucre 11, 5, le truc c'est que là il y a le truc d'alcool, donc... Euh, on va pas l'acheter, je m'en servirai pas. Et il y a la fabrique d'alcool qui pourrait encore monter d'ailleurs. Euh, et pour ça il faut un gros débit de sucre. On a du coton qui circule de ce côté-là. On va en mettre plus. Ils ont un tailleur, ouais. Et il manque de coton. Ça tombe bien là. La brasserie, c'est à moi. On va l'agrandir. On va l'agrandir pas mal la brasserie. Ils sont juste à côté du blé. On en profiter un maximum. Bonus de connexion. Oh, ça rapporte beaucoup. Ouais, mais j'ai absolument pas besoin de sous, mais bon. Alors, j'ai des légumes là-haut, mais j'en ai là aussi. Ça devrait aller. Je crois qu'en légumes, ils ont ce qu'il faut. Légumes et sucre, ouais. faut que ça monte encore un poil. Sur cette ligne-là, j'aimerais... Est-ce qu'en viande, ils sont satisfaits Ouais, moyennement. J'aimerais que toi en particulier... Tu prennes un maximum de fromage. Ça, avec un peu de chance, on va arriver à tirer du fromage. Mais j'en suis pas certain du tout. On manque de lait. Combien de gens on a sur cette ligne de plus. On n'a pas de stock à l'entrepôt, donc euh, eux, ils, sont, ils font tout ce qu'ils qu peuvent, mais ils transportent un peu de vide. Cette voie 80, 22, 56. 80, 101. Oh. Ah, c'est pas la même au milieu. Ah, je devais être là. Je vois. 56, mais il considère que c'est dans les deux sens. C'est du coup 102 ici. Je pense. Euh, toc, toc, toc. Les marchandises vont rapporter plus. Qu'est-ce qui me rapporte gros Les marchandises. Les passagers rapportent beaucoup. Et l'industrie. J'en ai racheté tellement. Qu'à force ça finit par me rapporter. On va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve bientôt pour le prochain. Qui je l'espère sera le dernier.